Donc le DAX a continué à monter, Donc j'ai fait une vidéo ce matin et là donc on voit bien que le DAX a continué sa hausse. Alors on va voir si j'ai bien tracé mes, mes retracements de Fibonacci et s'il si va bien aller sur les 50%. Alors les 50% de Fibonacci euh, donc c'est un niveau important. On va voir si il va les atteindre, si je les ai bien Bien tracé ou s'il va les casser aussi, c'est aussi une possibilité d'aller vers les 61.8. 61, Donc vous voyez le beau mouvement qu'il a fait. Donc ce matin il a fait cette hausse puis une petite respiration et puis il est reparti à la hausse et là on se rapproche de 50%. Alors c'est intéressant toujours de voir parfois c'est au, au pips près que le marché euh, se retourne sur des niveaux importants comme ça. Donc on va suivre ça de près. Vous voyez la suite des bougies vertes comme c'est bien clair avec les bougies Ekenashi. Donc on est bien au-dessus du nuage Ishimoku ici. qu'il va pas falloir attendre longtemps avant qu'il y ait une réaction si on arrive sur les 50%. Donc il est, il est 2h10 ici à Tenerife donc il est 3h10 en France donc encore 20 minutes avant l'ouverture des marchés américains. Bon, là on a une petite réaction alors peut-être que j'ai pas tracé parfaitement mon retracement de Fibonacci ou bien c'est juste, une réaction avant de remonter. On a une mèche assez importante qui peut correspondre donc à la poussée des acheteurs qui continue. On va voir donc on a un petit corps de bougie. Donc on voit bien le stochastique qui est suracheté qui se maintient haut. Quand je suis en position d'achat j'ai mis un, un stop suiveur donc si jamais il y a une réaction un peu trop forte mon stop suiveur, sera, mon stop sera touché mais je sors gagnant bien sûr. Donc comme je vous disais moi je préfère toujours privilégier la, la tendance en cours, tendance haussière pour le moment même s'il y a des réactions qui peuvent être intéressantes à court terme mais euh, je vais toujours privilégier euh, le sens de la tendance parce que vous avez 80% de probabilité que, que le marché va suivre la tendance sauf s'il arrive sur des niveaux très importants. Mais euh, anticiper toujours des retournements c'est dangereux. C'est dangereux parce que quand vous avez un marché haussier assez punchy comme ici, ben vous avez quand même un potentiel d'achat très important. Et pour un retournement, il faut vraiment que beaucoup d'opérateurs se décident à trader dans l'autre sens. Donc vous avez des retournements provisoires, donc des respirations lorsqu'il y a des grosses prises de bénéfices. Mais après euh, ça repart à la hausse hein. quand vous avez une tendance comme ça. C'est très souvent euh, assez clair, vous voyez ici. Donc on se posait la question si à ce niveau aussi il n'y aurait pas des, des retournements mais euh, anticiper des retournements comme ça c'est dangereux. Donc vous voyez comme on se rapproche de 50% ici, là on est en bougie une heure donc on a cassé les, les, ces niveaux ici. Donc cette zone ici qui était une zone où il y a eu plusieurs fois des retournements, on l'a nettement cassé ici et puis là on continue. Alors est-ce qu'on va s'arrêter sur les 50% de retracement de Fibonacci ou pas ben On va le savoir bientôt. Donc vous voyez quand on prend du recul, on voit donc tout le, le mouvement... donc. On est parti de là-bas, on est descendu jusqu'ici et puis on a ce mouvement de, de retracement ici. Donc les marchés qui, qui sont soutenus, on a une reprise donc de la hausse des marchés. Alors est-ce que ça va continuer ou bien est-ce qu'on va avoir un retournement et qu'on va retourner vers les 38.2 ici Donc on va voir, on va voir, on va voir mais en tout cas on se rapproche bien des 50%. On va voir si je les ai bien tracés. Donc mes niveaux de Fibonacci puisque je suis parti donc du, du plus haut là jusqu'à zéro ici, ça semble, ça semble correct la manière dont je les ai tracés donc on va analyser ça. Pour le moment il n'y a pas encore vraiment de retournement vous voyez, on a eu une petite respiration ici et le marché continue. Ça peut parfois durer quelques minutes, donc ayez un verre d'eau près de vous. J'ai un stop-loss qui est monté maintenant à stop-loss suiveur qui est à 1872, donc à peu près ici. Il est bien, pour moi il est bien, donc pas de souci. Il peut y avoir une petite réaction. Évidemment, s'il y a une forte réaction à ce moment-là il sera touché mais ce n'est pas un souci. Donc on voit ici redescendre redescend vers la moyenne mobile des bandes de Bollinger. On a des les bandes de Bollinger quand même qui s'aplatissent ici, qui prennent un niveau horizontal donc euh, possible qu'on ait, on ait atteint le sommet, on va voir, on va voir. Donc on a le stochastique qui redescend un petit peu sur le 1 minute. Mais il peut bien rebondir sur la moyenne mobile ici centrale de, des bandes de Bollinger, c'est tout à fait possible aussi et remonter encore, on va voir. Donc mon stop loss à 10,872. 1,872 donc je dois être à peu près ici. Donc il est là mon stop loss juste en dessous du, du petit doji rouge ici. Encore du potentiel aussi, hein. vous voyez les réactions sur la moyenne mobile ici de la bande de Bollinger. Notre niveau de 50% est ici, Donc on s'en rapproche. quelques minutes et on sera fixé. Ça peut aller très vite, hein, ça peut aller très vite, là on, on monte encore. Stop suiveur qui suit également un petit peu. On n'est pas loin là, on n'est pas loin des 50% on va voir ce qui va se passer. Vous voyez le stochastique ici qui, a, qui est descendu et puis qui remonte là. Je vous recommande d'utiliser deux, euh, deux écrans donc ça ne coûte pas cher un écran, hein. pour 120-150 euros vous avez un deuxième écran et ce sera quand même plus facile. Vous pourrez répartir euh, euh, vos graphiques sur deux écrans et c'est un confort quand même qui est pas mal quand on, a du, quand on fait du trading. Et vous pouvez brancher un deuxième écran sur, sur tous les ordinateurs maintenant, même sur des portables. Donc là, on a une réaction, petite réaction. On va voir si c'est la toute grosse réaction sur les 50% ou pas encore. Donc on redescend sur la moyenne mobile des bandes de Bollinger. On a nos moyennes mobiles qui sont, euh, nos, notre, nos bandes de Bollinger qui se rétrécissent et qui euh, s'horizontalisent. Mais on voit quand même, on a une mèche, il y a quand même encore une poussée des acheteurs. On stop loss qui est remonté encore à 1877 Donc on est là à peu près. Donc stop loss suiveur vous pouvez utiliser ça, ça peut vous aider plutôt que de le bouger manuellement tout le temps. pour éviter de perdre une trop grosse partie de, de vos gains quand vous êtes dans un trade. Là trois bougies rouges ça commence à être une réaction quand même importante. Vous voyez ici donc le, le stochastique qui descend. Alors il est tout à fait possible que le marché descende beaucoup plus bas et puis qu'il remonte hein. mais bon on ne va pas perdre trop sur, sur un trade gagnant donc il faut à un moment donné euh, se décider quand même à sortir d'un trade pour ne pas reperdre tous ses gains. Donc là vous voyez les bandes de Bollinger qui sont, horizon, qui sont horizontales, rétrécissement. Donc bon si vraiment il y a un gros retournement on n'était pas loin hein, des 50% que j'ai tracé là. C'est quasiment à euh un pips près là, quatrième bougie rouge. Donc on, on, on a traversé la moyenne mobile, on va plus bas que le plus bas ici, voilà. Donc je sors là, je sors de ma position. Donc le retournement ça fait quasiment sur les 50%, on va voir maintenant ce qui va se passer. Est-ce que c'est un retournement important ou pas Donc à suivre. Il peut y avoir donc un, un retournement du stochastique et un retournement ici, donc sur le bas des bandes de Bollinger, il peut repartir, ou bien il va continuer à descendre plus bas, il va les bandes de ballon vont s'ouvrir et on va avoir un retournement important, peut-être le retournement que certains attendaient euh, depuis, depuis longtemps euh, possible. Donc c'est à voir, à suivre. On a quand même encore une, une poussée là, on a une grosse mèche, un petit, un petit doji d'indécision ici donc peut-être que le marché va encore monter plus haut, ce n'est pas exclu. Donc à suivre si on casse les 50% ici peut-être qu'il y, y aura possibilité de, de reprendre un trade à l'achat ou alors bon le marché va, va redescendre sérieusement. Ici il a fait, le DAX a fait 2,18% aujourd'hui depuis l'ouverture. Bon on pas, il, il pourrait faire 4% hein, donc on pourrait se rapprocher des, des 11 000. Donc ici on est à 50% Ici on a 10900 environ vous voyez ça redescend hein. ça redescend quand même un peu Voilà à suivre on verra plus tard dans, dans l'après-midi peut-être que je ferai encore une vidéo ou pas mais euh, prenez prenez des trades en scalping vous voyez qu’il y a il y a toujours de, de, de bonnes opportunités. A très bientôt. Au revoir.